La période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président, et bon matin. Ma question est à la Première ministre. C'est la dernière période de questions orales dans ce 41e Parlement. Et je voudrais maintenant résumer le bilan du Parti libéral. Kathleen Wynne tente désespérément de changer le poste, mais cette campagne électorale, les libéraux auront à défendre 15 ans de gaspillage, de scandales et de malgestion. Et bien sûr, les tarifs en électricité, qui continuent de monter en flèche, sont euh, comparés à 2003. Les familles, en moyenne, paient 1 000 de plus sur leur facture d'électricité l'Ontario a les tarifs les plus chers en Amérique du Nord en ce qui concerne les tarifs en électricité. Et la première ministre, est-ce qu'elle va se rappeler que les familles partout en Ontario doivent choisir entre chauffer et manger alors que les libéraux, les amis des libéraux, se sont enrichis? au départ des Ontariens. À la première ministre, merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais premièrement dire au député d'en face, je voudrais le féliciter au sujet du travail qu'il a fait en ce qui concerne son poste de, en tant que leader dans la Chambre. Et je voudrais euh, lui souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Euh, je voudrais dire que vous avez fait un très bon travail, même si je n'aime pas toujours vos questions. Et je dois dire, M. le Président, que. Et, euh, garderie à temps plein, l'infrastructure que nous avons bâtie partout en Ontario et le taux de chômage, un taux historique, un taux bas historique et le fait qu'il y a 235 000 personnes qui sont au collège et aux universités et qui ne paient pas de euh, frais de scolarité grâce aux initiatives qu'on a mises en place. Et le fait est que l'Ontario se porte très bien. Nous voulons nous assurer que l'Ontario continue d'avoir euh, du succès dans, en investissant dans les gens dans la province. Et ça veut dire qu'on euh, va être plus fort et que l'économie euh, en profitera aussi. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. À la première ministre. Merci de vos commentaires, Madame la Première ministre. Par contre, alors que je continue, l'Ontario n'oubliera jamais le scandale des, des centrales au gaz. Cela a coûté aux contribuables de l'Ontario 1,1 milliard de dollars. Arrêtez la pendule. Nous passons maintenant aux avertissements. Et je vais m'en servir, bien sûr. Veuillez compléter, un, un, un fonctionnaire euh, du Parti libéral a et, reçu une peine de prison pour avoir euh, supprimé des courriels. Et, Mme Wynne euh, faisait partie du Parti libéral alors que cette décision a été prise pour supprimer les courriels. Elle a signé les documents pour avoir des ententes secrètes avec les entreprises des centrales au gaz. C'était une des premières décisions de la part de Kathleen Wynne après l'élection euh, de 2014, c'était d'annuler le comité qui était si près d'avoir des réponses pour les Ontariens de l'Ontario. Est-ce que la première ministre va euh, avouer que ça va faire partie de leur bilan, ce, ce scandale des centrales au gaz? Euh, le procureur général... Nous nous sommes assurés qu'il y ait une retraite sécure pour les Ontariens. La première ministre avait aussi, faisant partie de sa campagne électorale, de, euh, de, de s'attaquer au changement climatique. Cette Première ministre avait aussi comme promesse d'investir dans l'infrastructure partout dans la province, d'investir dans les ponts, les autoroutes, partout dans la province et c'est ce qu'elle a accompli. C'est une Première ministre qui a fait en sorte que la priorité soit sur les Ontariens. Elle a investi dans toutes les choses qui pour s'assurer que tous les Ontariens de tout parcours, de tout euh, peu importe qu'ils soient des peuples autochtones, qu'ils soient des personnes racisées, de peu importe où ils viennent, et cette Première ministre s'est assurée que les Ontariens soient la priorité, peu importe où ils sont ou qui ils sont. Dernière complémentaire à la Première ministre. La Première ministre nous dit qu'elle est entrée en politique pour se dé défendre les droits en éducation, mais son gouvernement a fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre province. La Première ministre a vendu Hydro One. Intervention du président. Ministre de l'enseignement supérieur a été averti. Et il y en a d'autres qui sont en liste. Veuillez compléter. La première ministre a vendu Hydro One dans une vente à feu. Et la première ministre a mis l'intérêt de ses amis au-delà des intérêts des Ontariens. Elle a défendu un salaire de 6 millions de dollars à Hydro One alors que les familles doivent décider entre chauffer et manger. Et elle a vu des centaines de milliers d'emplois de, dans la fabrication quitter le pays. Elle a sabré dans les soins de santé. Quand est-ce que la Première ministre a perdu sa voix? À la Première ministre, Monsieur le Président, ça vient d'un parti qui a comme campagne électorale des coupeurs et des compressions. Et encore une fois, ils vont réduire le salaire minimum pour les travailleurs de l'Ontario. Doug Ford va couper les impôts pour les entreprises bien anti dans notre province député de Stormont-Dundas-South-Glengarry a été averti. Et vous savez quoi d'autre qu'il va faire, Doug Ford? C'est qu'il va éliminer des emplois des travailleurs de l'Ontario, tels que dans les, les, les infirmiers et infirmières et dans l'éducation, pour trouver des efficacités. La Première ministre a augmenté le salaire minimum à 15 de l'heure et elle s'est assurée que des médicaments sont gratuits pour ceux de plus de 65 ans et de moins de 25 ans. Elle s'est assurée que les services de garde sont gratuits pour les enfants avant la maternelle. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question est à la Première ministre. Pendant 15 ans, la Première ministre a ignoré les, le, les soins au-delà des euh, coupures toujours. Elle a choisi les coupures au-delà de la santé. Elle a créé la crise que nous avons en Ontario. Nous avons maintenant la liste d'attente les plus longues dans l'histoire de l'Ontario. Ils ont mis à pied plus de 1 1600 infirmiers et infirmières. Ils ont coupé les services de physiothérapie pour les aînés. Ils ont aussi mis un gel sur les budgets des hôpitaux. Ils ont réduit les services des médecins et ils ont réduit les postes de résidence en médecine. Pourquoi est-ce que la Première ministre a, mis une, a imposé une crise en santé dans la province de l'Ontario? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M Monsieur le Président. Et bien sûr, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très fiers de notre bilan lorsqu'il s'agit de la santé parce que durant la dernière décennie notre système s'est amélioré de manière importante nous avons augmenté nos investissements à tous les ans nous permettant de traiter plus de patients de fournir de meilleurs soins et de réduire les listes d'attente aux périodes les plus courtes dans le pays plus de millions de plus de Canadiens ont accès à un médecin de euh, de soins primaires Selon l'Institut Fraser, j'espère que les, les partis d'en face apprécient leur analyse, ont coté l'Ontario en ayant les listes d'attente les meilleures en, au Canada. C'est le résultat direct des de investissements que nous avons faits. Donc, par le biais des années successives, nous avons fait des investissements supplémentaires à la première ministre. Après, crise après crise, la Première ministre a fait en sorte que l'Ontario est dans une situation très précaire. Durant les 15 dernières années, la dette de l'Ontario a triplé. Tout cela pour payer pour le gaspillage, la, les scandales et la malgestion de la part des libéraux. Les contribuables paient un milliard de dollars pour les services de la dette par mois. C'est une dépense plus importante que tout autre service tel que la santé l'éducation. C'est justement ce que la vérificatrice générale nous avertit en 2015 et en 2007 qui aurait lieu. Donc, est-ce que la première ministre se rend compte que les, ces milliards de dollars de euh, malgestion et de gaspillage ont été faits au, euh, sont au, au détriment des services en santé, et en éducation Merci. Ministre des Finances. Je prends la, la question avec certaines certains intérêts et ça fait partie du livre de fantaisie de, de la part de M. Fideli le député va euh, nommer les personnes par leur circonscription, par leur titre. Donc, le député de North Bay, euh, son livre de fantaisie, de la part du député de North Bay, euh, avec l'intérêt sur la dette, euh, le député d'en face devrait savoir que ici en Ontario, nous avons l'intérêt sur la dette la plus euh, faible. De 8, 7 par dollar. Alors que vous étiez au pouvoir, c'était 15 ou 16 cents par dollar. Lorsqu'on parle de programmes qui ont été sabrés, les programmes qu'ils proposent maintenant, 16 milliards de dollars, qui vont réduire les programmes complètement. Nous investissons dans notre économie, dans nos programmes, dans nos services. Nous menons le Canada. Nous avons le plus bas taux de chômage en plus de deux décennies. Nous savons ce que nous avons fait. Et ce n'est pas en faisant les coupures que l'opposition suggère de faire. Une Nouvelle question, avec cette dernière occasion que j'ai de poser une question ici, je vais poser une question à la Première ministre. Nous avons vu le mal qui a été infligé sur les Ontariens durant les 15 dernières années par ce gouvernement, mais c'est seulement Doug Ford et les, le Parti progressiste conservateur ont un plan pour les Ontariens. Nous allons mettre plus d'argent dans, dans les poches des Ontariens. Nous allons trouver une solution à la crise en, hydro... en électricité, nous allons créer des emplois, nous allons rétablir la redevabilité, la transparence et nous allons réduire les listes d'attente dans les hôpitaux. Les gens de l'Ontario doivent savoir que l'aide s'en vient. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, Monsieur le Président, voici ce qu'ils vont nous aider à faire et ce que vous allez faire à cette province. Et il dit déjà qu'ils vont couper les revenus de 2 à 3 milliards de dollars. Ils vont arrêter d'investir dans les projets d'infrastructure qui nous rendent concurrentiels à long terme. Ils vont couper les programmes les, en santé, en éducation qui, qui, sur lesquels les Ontariens dépendent. Ils vont nuire aux gens, ils vont nous mettre dans une situation qu'on promettantes. Ils vont nuire à, aux prochaines générations, à notre croissance économique. Nous devons continuer d'investir et de mener diversifier notre économie comme nous le faisons maintenant et de nous permettre de surmonter les défis auxquels on fera face à l'avenir. Le chef de l'opposition et son leader ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger les Ontariens. Notre Première ministre le fait. Notre gouvernement défend les intérêts des Ontariens à tous les jours, et nous allons continuer de le faire. Veuillez vous asseoir. <applaudissements> Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, avant euh, de poser ma première question à la Première ministre, je voudrais reconnaître que nous nous lançons en campagne électorale durant les prochaines semaines, et j'espère qu'on aura un bon débat euh, pour les Ontariens. La démocratie, c'est une grande chose, alors que nous avons un débat avec respect et nous devons assurer qu'on a ce type de campagne parce que c'est ce que les Ontariens méritent et qu'on peut tous être fiers d'une telle campagne. Donc maintenant, ma question, après 15 ans au pouvoir, pourquoi est-ce que l'Ontario a la médecine de couloir, mais on n'a pas d'assurance euh, médicaments et de, de soins dentaires pour tout le monde? À la Première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que la ministre de la Santé voudra euh, commenter, mais je voudrais remercier la chef du troisième parti et de remercier euh, la chef du troisième parti au sujet du débat. Je suis tout à fait. Euh, du même avis, que c'est une bonne chose d'avoir une campagne avec respect pour le processus démocratique et pour tous les Ontariens. Et je dois dire à tous les députés que je leur souhaite meilleurs voeux sur la campagne électorale, à, à différents degrés, certains plus que d'autres, mais personnellement, je vous souhaite un bon mois à venir. Monsieur le Président, nous avons, comme la ministre de la Santé l'a déjà dit, nous avons investi dans notre système de soins de santé à tous les ans. Nous avons augmenté les investissements à tous les ans. Nous avons travaillé à transformer le système pour que ceux qui veulent des soins à domicile ont plus de services à domicile dans, euh, chez eux. Nous savons que les gens veulent rester à la maison plus longtemps. Nous avons apporté ces investissements pour qu'ils puissent le faire et nous continuons d'investir dans les soins de santé que les gens ont besoin quand ils en ont besoin. Complémentaire. Pendant 15 ans, le gouvernement libéral a eu le choix et le gouvernement aurait pu continuer avec les compressions aux hôpitaux lancées par les conservateurs où ils auraient pu faire les investissements nécessaires afin de s'assurer qu'une population vieillissante et croissante ait les, les soins dont, elles ont, dont elle a besoin. On sait ce qu'a choisi la Première ministre. Les patients des hôpitaux sont traités dans les couloirs, dans les salons, même dans les salles de bain. Pourquoi est-ce que cette Première ministre a choisi de faire des compressions plutôt que de s'occuper du mieux-être la ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, plus tôt euh, ce matin, les, les trois le troisième parti devra faire un choix, soit voter sur, pour, en faveur de notre budget 2018, j'aurais cru que ce budget, puisqu'il est progressiste, est exact, comprend exactement ce qui veut être accompli par les néo-démocrates. J'espère qu'ils votent pour notre budget parce que notre plan pour la santé est bien établi. Ils considèrent tous les aspects, tous les liens qui mènent à un bon réseau de la santé. De toute évidence, nous avons aussi établi les coûts de façon bien établie et prévisible. Nous avons suivi les bons conseils de notre réseau Airless, des patients de soins, soins à domicile Ontario. Nous avons un excellent plan pour l'Ontario et nous encourageons le troisième parti à le suivre, à l'appuyer. Réponse, la, la, la chef du troisième parti. Surtout, ne retournez pas votre souffle. Là, avec la médecine du couloir, on aurait pu y mettre fin. Les libéraux n'ont pas voulu mettre, euh, n'ont pas fait en sorte qu'on qu y mette fin. Ça fait 15 ans, M. le Président. Il y a 15 ans, on aurait pu commencer à, à mettre en place un régime d'assurance médicaments. Mais 15 ans plus tard, les gens vont à la en salle d'urgence parce qu'on ne peut pas se permettre de payer les soins dentaires dont la population a besoin. 15 ans plus tard, on doit choisir entre payer les médicaments ou, le, ou pour leur loyer. Pourquoi est-ce que les gens doivent encore prendre cette, cette décision après 15 ans de pouvoir des libéraux? La ministre. Comme je l'ai dit de façon répétée, on investit à chaque année, on augmente le budget pour nos hôpitaux et pour tous les aspects qui sont liés au réseau de la santé. Alors qu'on regarde le programme électoral des néo-démocrates. Nous sommes heureux que les néo-démocrates répliquent ce que nous avons fait avec les 15 millions de dollars en investissement. Ils veulent 1 200 nouveaux lits dans nos hôpitaux, comme nous avons prévu, mais ils seront déçus lorsqu'on regarde les, dé les détails de ce programme. On n'a pas regardé cette euh, augmentation que nous avons vue au cours de l'année. Nous nous sommes engagés à le faire parce que nous savons qu'il y a des problèmes de capacité. Nous croyons que de nouvelles initiatives telles que notre centre de réactivation des soins comme celui à Hamburg sont extrêmement importants. Nous sommes aussi déçus de savoir qu'ils feront des compressions de 500 millions de dollars sur ce que nous avons fait dans le plan de en matière de santé mentale et de toxicomanie. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question s'adresse aussi à la première ministre. Il y a 15 ans, les électeurs de l'Ontario ont refusé, ont rejeté un gouvernement conservateur qui faisait des compressions 15 ans plus tard. Les, les électeurs ontariens sont sur le point de rejeter un un gouvernement libéral qui fait encore plus de compression et de privatisation. Pourquoi est-ce que les libéraux ont choisi cette voie alors qu'ils auraient pu offrir des soins dentaires pour tous ainsi qu'un régime d'assurance médicaments? La première ministre. Oui. Établissons les faits ici. Le fait est qu'on n'a pas fait de compression au système de santé. De plus en plus, à chaque année, nous investissons de plus en plus. Je dois faire un commentaire parce qu'on voit un exemple aujourd'hui. D'un moment où l'idéologie euh, entrave la voix des néo-démocrates. Et le, les néo-démocrates n'ont qu'une foi au secteur privé. Ils ne croient pas que le secteur privé soit d'une utilité quelconque. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'idéologie entourant les relations de travail qui empêche les néo-démocrates qui empêche les nébocrates de voter afin que les, les élèves puissent retourner à l'école. L'idéologie ne résout pas les problèmes. Ici, on résout les problèmes de façon pratique. Parfois, l'idéologie entrave la voie. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, dix semaines plus tard, juste avant une élection, ce n'est pas étonnant que la Première ministre surveille ses propres intérêts politiques. Puisqu'elle sait très bien qu'il y a dix semaines, elle aurait dû régler la situation, déjà. Monsieur le Président... Intervention du Président. Vous n'aimez peut-être pas ça, mais euh, je suis résolue à agir jusqu'à la fin. Continuez. Ce dont la première ministre et la population peuvent être certains, c'est que mes idéologies, mon idéologie sera la même avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection, au contraire des libéraux. Un gouvernement peut faire beaucoup en 15 ans. Si les libéraux l'avaient voulu, ils auraient pu mettre fin à la médecine du couloir, offrir des soins dentaires couverts ou un régime d'assurance médicaments. Mais en 15 ans, ce n'est pas ce que voulaient les libéraux. Ils voulaient faire des compressions privatisées, ils voulaient aider leurs amis de Bay Street en empirant la vie de tout le monde qui reste pendant 15 ans. Pourquoi est-ce que les libéraux n'ont pas mis fin à la à la médecine du couloir n'ont pas à faire de soins dentaires couverts ni de régime d'assurance médicaments. Complémentaire. Euh, réponse de la première ministre. Mes valeurs sont en place depuis le début de ma vie. Je dirais à la chef du troisième parti que si je regarde son, son programme électoral de 2014, ses valeurs semblent avoir changé. Parce que les deux programmes sont très différents. Monsieur le Président, laissez-moi dire que ce dont on parle aujourd'hui est une demande de, de, aux néo-démocrates de retourner les étudiants de York dans les salles de classe. Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Infrastructure est averti. Un autre ministre est sur ma liste. Complémentaire final. Eh bien, Monsieur le Président, 15 ans, c'est assez de temps pour euh, qu'un gouvernement finance les collèges et les universités de façon appropriée afin qu'il n'y ait plus de grève à chaque année. 15 ans, c'est assez pour qu'un gouvernement s'assure que les Ontariens et Ontariennes puissent euh, obtenir les médicaments contre le cancer dont ils ont besoin, ou qu'un enfant soit traité, sans se poser la question, sans que les parents se posent la question sur comment ils vont défrayer les frais. Est-ce que 15 ans, c'était assez de, de, comme période d'attente pour obtenir un régime d'assurance médicaments et un régime de soins dentaires? la ministre de la Santé, et des soins de longue durée. Monsieur le Président, faut être objectif ici. Les Ontariens et Ontariennes vivent plus longtemps, plus en santé que n'importe où pratiquement dans le monde. Et tout parti de l'opposition qui suggère que notre réseau est en crise ne fait que semer la peur pour des gains politiques. Nos professionnels de la santé répondent aux besoins de cas de santé, soins de santé de plus en plus Et complexes, d'un complexe, volume qui augmente à chaque année. Et en fait, de ne pas reconnaître le fait qu'il relève le défi, c'est d'insulter les gens qui travaillent dans ce système à chaque jour. Il faut reconnaître qu'il faut aller au-delà, de s'assurer que les gens demeurent en vie. Nous avons besoin d'un réseau qui donne la priorité aux patients. C'est ce que nous avons fait. Et on ne peut pas se permettre d'agir de, de la façon que le font les néo-démocrates. Ça ne rend pas service à notre réseau. Nouvelle question. Député de York-Simcoe. Aujourd'hui, je vais poser ma dernière question hein, au gouvernement, Madame la Première ministre, alors que je prends la parole aujourd'hui. Je ne peux m'empêcher de, de penser à un héritage. Quel sera l'héritage que je laisse derrière dans ma circonscription de York-Simcoe? Quel sera l'héritage de ce gouvernement? J'espère que mon héritage représentera ma circonscription, la façon dont je l'ai représentée de la meilleure façon que je pouvais et de défendre les, la, les idées locales et l'environnement. Lorsque je pense à cet héritage, je pense à la montée en flèche des tarifs d'électricité, l'annulation des centrales au gaz, les compressions aux soins de première ligne, la fermeture des écoles et les promesses qui n'ont pas été tenues. Je pense aux politiques financières qui rendent plus importantes les opérations photo que la population. Ma question est simple. Étant donné votre bilan, est-ce que les gens peuvent croire aux promesses que vous faites? La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'aimerais simplement dire à la députée qu'elle a bien desservi sa circonscription. C'est comme étant... Bonne dame et je sais qu'elle a travaillé de façon acharnée pour un Ontario plus fort. Je ne crois pas que cette... la députée veut voir des euh, compressions faites euh, dans, à l'échelle de la province. Elle l'a vécu sous un autre gouvernement. Elle sait qu'il y a eu des problèmes créés, tout particulièrement dans sa circonscription, et je crois qu'elle a le meilleur intérêt de la population à cœur. Monsieur le Président, je leur souhaite une un bonne retraite. Je la remercie de sa de son travail pour la province et alors qu'on continuera à faire progresser l'Ontario, il verra les avantages à sa circonscription. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, sous votre leadership, les impôts et les frais n'ont fait qu'augmenter. Des milliards de dollars ont été gaspillés et les amis libéraux sont devenus riches sur le dos des Ontariens et Ontariennes qui travaillent de façon acharnée. Au cours de mes 23 années, je n'ai jamais vu de couloirs assignés comme étant des lits dans un hôpital. Maintenant, vous essayez de subjuguer les électeurs avec leur propre argent. Il est important d'avoir un gouvernement responsable. Je pense aux promesses électorales que vous n'avez pas tenues. Et, mais ai pas, je, je, les ai, je, les, je voudrais bien les énoncer, mais j'ai par que le, le, le président m'interrompe. Comment est-ce qu'on peut faire confiance aux promesses que vous faites? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre, Monsieur le Président, je, que, je sais que ce sont les lignes de parti. Qui annonce la députée, et je le sais parce que j'ai une sœur, un beau-frère, trois nièces et un neveu qui vivent dans la circonscription de la députée à Bradford. Et j'ai vu les bonnes écoles qu'ils ont. J'ai vu la croissance et le fait que cette que cette communauté euh, s'est améliorée à Bradford. J'ai vu à quel point elle est protégée par la ceinture de verdure. Bradford, c'est une histoire de réussite en Ontario. On voit les gens qui déménagent en Ontario, qui s'installent en Ontario, et c'est la raison pour laquelle notre taux de chômage est à son plus bas en 20 ans. Encore une fois, je remercie la députée de l'autre côté pour tout le travail qu'elle a fait dans sa collectivité, et nous savons que cette collectivité continuera de fleurir. Député de Toronto, une forte nouvelle question. À la ministre des services communautaires. Dans ma circonscription, une famille a un enfant avec un grand problème de de santé. On voulait s'assurer d'avoir le personnel nécessaire une fois que Sam sera diplômé de l'école secondaire. On a contacté l'Église locale pour avoir un emploi à temps partiel pour Sam pour qu'il ait des activités structurées au cours de la journée. En mars, on a essayé d'avoir une confirmation du ministère que le financement passeport serait en place pour la, le, la remise des diplômes de Sam. Ce qu'ils ont reçu, c'était des réponses vagues et aucune garantie que le financement serait en place. Au ministre, pourquoi est-ce que les familles telles que celles-ci sont abandonnées par votre ministère lorsqu'ils en ont besoin? Ministre des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un conseil pour le député de l'autre côté. Lorsqu'il a des problèmes spécifiques, euh, tels que celui-ci qui est entré à, à, au comité de sa circonscription, il devrait simplement venir m'en parler parce qu'on peut travailler sur des cas spécifiques s'il a, a besoin. et Il sait très mieux que quiconque que je ne peux te parler de cette question spécifique, mais je serai en heureux de le faire à n'importe quel moment, Monsieur le Président. Nous voulons nous assurer que tout un chacun dans la province puisse aller de l'avant et réussir. Ça inclut évidemment les gens qui ont un problème de développement et en deux, dans le budget 2018 sur lequel nous ferons la mise au voix aujourd'hui. Nous voulons nous assurer que chaque personne en Ontario qui est, est admissible reçoive le financement passeport. J'espère que le député appuiera le budget pour qu'il puisse répondre aux besoins de cette famille et des gens de sa collectivité. Complémentaire. Eh bien, ce n'est pas ce qu'a qu dit le personnel du ministère à cette famille. Mon bureau a contacté le ministère sur l'histoire de cette famille. On a eu une réponse. Les parents ont été encouragés de continuer à faire euh, des demandes au programme. Euh, pour son enfant, et on s'est fait dire qu'il y avait un frais pour, ses pour les services offerts à cet enfant. Cette famille n'est pas en mesure de payer pour les services. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin du financement passeport. Sam n'aura aucune aide, même si les parents ont suivi les, les directives du ministère. Pourquoi est-ce qu'une famille qui suit les directives de votre ministère est détournée vers les services privés? Le ministre, dans notre budget, nous allons investir 1,8 milliard de dollars sur les prochaines trois années pour les services de développement et c'est la première fois où les adultes qui ont un retard de développement pourront faire une transition vers les services adultes et recevront 5 000 dollars par année en tant que financement direct par le Programme passeport. Ça signifie que 42 000 personnes feront partie du système d'ici 2020-2021. Monsieur le Président, nous voulons nous assurer que peu importe là où vous vivez dans la province, que vous ayez des, des services de soutien en place afin de recevoir un type de financement pour que l'on puisse les utiliser pour les services dont vous avez besoin. Nouvelle question. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui s'adresse euh, à la ministre responsable des Affaires des personnes âgées. Il y a beaucoup d'années dans ma circonscription, et comme vous le savez, les aînés représentent le segment de la population en Ontario qui croît le plus rapidement. Deux millions d'années dans la province sont dans la province présentement et devraient doubler d'ici les 25 prochaines années, et c'est la raison pour laquelle il est important que le gouvernement investisse dans les soins qui assureront aux aînés d'avoir le soutien nécessaire, peu importe quels sont leurs besoins. Et je suis tellement fière que notre gouvernement continue de faire des investissements historiques qui appuieront les aînés à tous les moments de leur vie afin qu'ils vivent des vies qui sont actives et sociales. En, dernièrement, nous avons réaffirmé notre engagement envers les aînés lorsqu'on a euh, prévu notre... No, lorsque nous avons établi notre initiative pour les aînés. Est-ce que la ministre peut expliquer à cette Chambre l'investissement essentiel que nous faisons dans les soins pour les aînés? La ministre des Affaires des personnes âgées. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en remerciant la députée de Davenport pour son excellente question. Et je sais personnellement qu'elle défend grandement les droits des aînés dans sa circonscription. Comme elle l'a dit, notre gouvernement a annoncé son initiative de vivre en confiance, et une partie de ce plan était 30 000 nouveaux lits en soins de longue durée. Et j'aimerais dire que nous avons respecté cette première, ce premier engagement au cours de la première phase. Et cette phase a été mise en place même dans ma circonscription et c'est historique. Pour la toute première fois, les, des permis ont été donnés pour une, un foyer de soins de longue durée sud-asiatique. Monsieur le Président, nous savons que les aînés d'aujourd'hui veulent qu'on les aide sur le plan de la santé, mais aussi sur les autres. Merci de réitérer l'engagement de ce gouvernement pour les soins aux aînés. Je suis très heureuse d'avoir annoncé avec notre ministre des Finances que, pour la première fois, 256 permis ont été donnés à la communauté portugaise. De ce côté, de la chambre On reconnaît que les aînés ont besoin beaucoup plus que de dépenses en santé. Plutôt, ce gouvernement sait qu'alors que certains aînés ont besoin d'aide et de soutien en foyer de soins de longue durée, et d'autres veulent vivre de façon indépendante et veulent le faire pour le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle il est important pour le gouvernement d'investir en soins qui aident les aînés à avoir le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent demeurer chez eux. Est-ce que la ministre peut nous dire la façon dont ce gouvernement continue à investir dans les soins et comment ça aidera les aînés dans ma circonscription et à l'échelle de la province? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous, nous faisons la mise au voie la du projet de loi budgétaire. Et chacun des députés a l'occasion de soutenir les aînés de la province. Notre budget comprend plusieurs initiatives qui soutiennent les aînés, y compris... 750 par an pour les personnes âgées âgées de plus de 75 ans qui leur permettent de vivre de manière indépendante à la maison. Nous élargissons également l'assurance santé plus pour ceux qui sont âgés de plus de 65 ans. Si vous voulez donc soutenir les aînés de la province, soutenez le budget. Nouvelle question. La députée de Necobelt. Merci, Monsieur le Président pour la ministre de la Santé. Pendant longtemps, les foyers de soins de longue durée au nord d'Ars de la province font face à une pénurie importante en préposé au soutien de la personne. La situation a créé des difficultés pour des foyers de soins de longue durée pour le leur personnel, leurs résidents et les familles. Mais les gens du nord se rétablissent facilement. Le leadership au centre de santé saint Josephs à trouver une solution possible en, en collaboration avec Collège Boréal. Ils offrent des deux scolarités gratuits à ceux et celles qui sont diplômés en soins infirmiers, aux travailleurs de soutien développemental et aux autres professionnels de la santé pour qu'ils puissent devenir préposés au soutien de la personne. Madame la ministre, allez-vous soutenir ce programme pilote la ministre de la Santé, bien entendu, les préposés de soutien à la personne jouent un rôle très important au sein du réseau de la santé. C'est pour ça qu'au cours des trois prochaines années, nous investissons 23 millions de dollars pour ajouter 5500 préposés à la main d'œuvre. Nous fournissons 38 millions de dollars pour la formation. De nouveau, préposé au soutien de la personne, pour qu'il dispose des outils nécessaires pour soutenir nos êtres chers. En fait, il y aura 50, 65 millions de dollars au cours de trois ans pour la sécurité et la retraite des préposés. Nous travaillons au nord avec St. Josephs pour les soutenir. C'est une initiative intéressante, et jette d'entendre davantage de la députée d'en face. Complémentaire. Madame la ministre l'a la pénurie plutôt, en préposée au, au soutien de la personne n'est pas quelque chose de nouvel, mais elle est très grave. Le centre de santé Saint-Joseph's vous en a fait part et a demandé un soutien de la part de votre gouvernement et quelle a été la réaction de votre gouvernement Votre gouvernement a donné à ce foyer une ordonnance de conformité en raison de ce manque de préposés au soutien de la personne. Une ordonnance de conformité. Comment est-ce que ceci aide les résidents des foyers de soins de longue durée du Nord? Comment est-ce que ceci fait en sorte que davantage de préposés soient recrutés le centre de santé Saint-Joseph a une solution? Ce projet pilote pourrait nous permettre de nous attaquer à la pénurie à l'échelle de la province. Vous avez cette proposition. Allez-vous l'approuver aujourd'hui? La ministre, je voudrais dire à la députée d'en face qu'en 2015, nous avons augmenté les salaires des préposés au soutien de la personne pour reconnaître le rôle important qu'ils jouent. Et la députée d'en face s'y est opposée. Nous comprenons à quel point il est important de recruter de nouveaux préposés au soutien de la personne. Ils font un travail très important. Nous allons continuer de travailler avec Saint-Joseph. C'est un projet intéressant. Et c'est une carrière proposée pour un grand nombre de personnes. Et donc, ça vaut la peine d'étudier cette proposition. Nouvelle question, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. D'abord, je voudrais dire que ça a été un privilège de représenter mes commettants de Kitchener-Conestoga, et ça a été aussi un plaisir de collaborer avec vous au cours des six dernières années. Cette question s'adresse à la première ministre. C'est un enjeu que j'ai soulevé à plusieurs reprises. Les appels à l'offre juste pour des projets de construction dans la région de Waterloo, 84% des entreprises de construction n'ont pas pu se faire accorder des contrats locaux en raison d'une lacune dans la loi sur les relations du travail. Ce n'est pas juste pour les contribuables ni pour les travailleurs de la construction qui devraient pouvoir travailler sur des projets d'infrastructure publique dans les collectivités où ils résident. Madame la Présidente. Premier ministre, pour être juste, allez-vous fermer cette lacune? Le ministre du Travail. Je remercie le député d'en face de sa question. Comme nous le savons, la province a un système très organisé qui fonctionne pour ce qui est des relations de travail en Ontario. Le député parle des dispositions qui empêchent les employeurs de la province d'externaliser un travail qui est assujetti aux conventions collectives. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a en fait été créé par le gouvernement conservateur, si le député s'en rappelle bien. La loi sur les relations de travail qui est en vigueur n'interdit pas de telles dispositions ni les rend obligatoires. À chaque fois qu'il y a une telle affaire, la Commission des relations de travail... Se prononce. Si une municipalité ou tout, or, tout autre organisme veut contester, il y a des recours à cet effet. À la Première ministre. Madame la Première ministre, je sais que des députés de votre gouvernement ont fait une visite à l'hôpital St. Mary's à Kitchener, qui a un excellent centre de soins cardiaques qui a une performance qui est au-delà de la moyenne canadienne. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante d'opérations cardiaques faites à St. Mary's. Il y a donc une pression qui s'exerce sur cet hôpital. L'hôpital attend depuis longtemps le laboratoire EP et, et a besoin de da davantage d'investissements. La première ministre s'engagera-t-elle à offrir l'investissement nécessaire pour élargir le programme de soins cardiaques à l'hôpital St. Mary's à Kitchener la ministre de la Santé. Je voudrais dire aux députés d'en face, je sais qu'il s'est fait plutôt qu'il a subi une opération des yeux. Et donc, je lui souhaite un bon rétablissement. Notre gouvernement a approuvé ce projet. Nous savons que le député est militant à cet effet. C'est la même chose pour la députée de Kitchener Centre. En 2016, nous avons inclus ce projet dans notre budget. Je comprends pourquoi le député d'en face est nerveux concernant ce projet, car si son chef deviendra Premier ministre, il y aura des compressions et ça se peut que ce projet en face sera coupé. Merci, M. le Président. Nouvelle question, le député de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. Notre gouvernement a un excellent bilan concernant notre défense du secteur automobile. Lors de la récession économique, le secteur a été touché profondément, et donc nous avons dû prendre une décision, défendre le secteur ou ne pas agir, contrairement aux conservateurs qui auraient permis la banqueroute du secteur, nous l'avons défendue. Depuis 2004, le gouvernement de l'Ontario a investi 1,56 milliard de dollars, qui a entraîné 12 milliards de dollars en investissement privé et nous a permis de protéger 90 000 emplois. Nous avons donc protégé l'usine General Motors, mais la chaîne d'approvisionnement demeure vibrant en Ontario. Le parti de l'opposition ne défend pas le secteur automobile. D'après ce parti, c'est une aide sociale pour les sociétés. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous parler de nos investissements dans le secteur automobile, le ministre de Développement économique et de la Croissance D'abord, je voudrais remercier le député de Beaches East York de sa question. Il a raison. Nous venons de faire un investissement dans le secteur automobile. Le vendredi dernier, à Cambridge, la première ministre ainsi que la ministre des Transports ont annoncé notre partenariat renouvelé avec Toyota pour nous assurer de la concurrencialité à long terme des usines à Cambridge et à Woodstock. Nous investissons 110 millions de dollars dans le cadre des, du Fonds pour l'emploi et la prospérité et donc 8 400 emplois seront conservés. Nous avons également protégé la chaîne d'approvisionnement qui protège ces emplois. Cet investissement, lors de moments d'incertitude dans le secteur automobile d'Amérique du, du Nord, rend ces usines très concurrentielles. Ces investissements feront des usines à Cambridge et Woodstock, les seules usines qui construisent le RAV4 crossover. C'est ce genre de financement qui sera coupé par les conservateurs. Question complémentaire. L'opposition conservatrice fera une compression de ce, cet investissement. C'est une excellente annonce, annonce pour la population de Cambridge et de Woodstock. C'est excellent d'entendre parler des investissements dans nos travailleurs et dans ce secteur. Et on parle de 100 000 personnes qui sont employées dans le secteur automobile. Il y a des collectivités à l'échelle de la province qui dépendent de ces emplois pour payer les frais quotidiens. Les conservateurs tourneraient le dos à ces travailleurs. et voulaient le faire en fait lors de la dernière récession. Doug Ford voudrait bien en fait éliminer ces emplois à la recherche d'efficacité. Et nous savons qu'efficacité signifie de, de compressions importantes. Le ministre pourrait-il nous parler du fait que ceci fait partie de notre investissement stratégique le ministre, je remercie le député de sa question de suivi. Notre gouvernement a fait des investissements stratégiques et a pris la décision d'investir dans nos entreprises et dans notre population. Et comme résultat, l'économie de l'Ontario est la plus forte au Canada. Nous collaborons avec les chefs d'entreprise et nous avons créé 900 000 nouveaux emplois depuis la récession, 40 000 emplois manufacturiers. Et l'année dernière, nous avons créé davantage que nos concurrents aux États-Unis, notre taux de chômage, étant son niveau le plus faible depuis 17 ans, était inférieur à la moyenne nationale depuis 37 mois. Nous surclassons les autres provinces, l'Europe et les États-Unis. Le climat d'affaires est excellent. Nous sommes aux avant-postes au niveau des investissements directs étrangers et nous, nous poursuivrons cette politique, nous continuerons de faire des investissements dans le secteur automobile comme celui annoncé à Toyota. Je voudrais remercier tous les députés de notre gouvernement de cet investissement, de cette décision et de succès qu'auront Cambridge et Woodstock. Nouvelle question, la députée de Huron-Bruce. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En 2011, le centre de santé à king Carden s'est fait promettre un investissement de plus de 50 millions de dollars pour la salle d'urgence. Finalement, le député libéral n'a pas remporté l'élection et donc ce projet a été annulé. Et ce projet en fait fait partie du budget à nouveau. Pourquoi le gouvernement a-t-il utilisé ce budget pour annoncer à nouveau ce projet qui a été promis il y a sept ans? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je sais que la députée de Huron est militante pour son hôpital. J'ai visité King Garden en tant que ministre des services sociaux et communautaires. et J'ai fait une annonce très importante au refuge à King Garden dans le cadre des efforts de notre gouvernement pour offrir les soins à la population. Et je comprends donc son anxiété vis-à-vis -vis de ce projet. Elle a l'occasion ce, ce matin d'approuver notre budget. Qui comprend cet investissement qui est nécessaire à King Garden? Nous consacrons beaucoup de temps à l'étude de projets. Nous avons fait plusieurs investissements à l'échelle de la province et nous avons l'intention de le faire dans sa collectivité. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre, les gens de King Garden comprennent pourquoi ce projet fait partie du budget. C'est une indication que ce gouvernement ne s'intéresse pas aux soins de santé en Ontario rural. Mais je, je reconnais le fait que la ministre a visité le, re le refuge pour femmes. Elle a vu la croissance de notre communauté et à quel point ce projet est nécessaire. Et donc, arrêtez de jouer des jeux. Arrêtez de jouer des jeux avec les manchettes. La ministre fera-t-elle en sorte que, peu importe le résultat du budget, de la mise en voie du budget, peu importe le résultat des élections, pouvons-nous faire en sorte que ce projet sera réalisé? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, la présidente du Conseil du Trésor vous est avertie. La ministre... Je comprends la préoccupation de la députée d'en face concernant ce projet. Et un gouvernement sur Doug Ford, que fera-t-il? Les compressions s'en viennent. Et le projet serait très facile à annuler. En octobre de l'année dernière, nous avons approuvé la planification de ce projet. Ce projet est en cours. Donc je demande à la députée d'en face de soutenir notre budget Et vous aurez votre projet. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tecumsey. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Bonjour. Depuis un mois, il y a une grève au Casino Caesars au centre-ville de Windsor. Et Typiquement, c'est une excellente source de recettes pour le gouvernement provincial, mais beaucoup d'argent a été perdu de l'argent qui était censé financer les promesses du budget. Selon la vérificatrice générale, on ne sera pas en mesure de financer toutes les promesses et ce n'est pas tenant compte de la perte de recettes à Caesars. Comment pouvons-nous faire confiance aux promesses euh, du budget du Parti libéral Le ministre du Travail. Merci aux députés d'avoir posé cette question très importante concernant sa circonscription. Les travailleurs sont en grève depuis le 6 avril, et lors de la date butoir, euh, l'accord n'a pas été ratifié. Et je voudrais dire que nous avons l'un des meilleurs bilans en matière de relations du travail dans le monde occidental. 80, 96 du temps, il n'y a pas de débrayage. Nous avons parmi les meilleurs arbitres qui se penchent sur cet enjeu. Je demande à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation. Les meilleurs accords sont ceux qui sont conclus à la table. Nous nous efforçons offrir de l'aide à cet effet oui. et les résultats sont majoritairement très fructueux. Je crois que nous pouvons conclure un accord si les deux côtés retournent à la table de négociation. Depuis un mois, 2300 travailleurs sont en grève. En fait, le casino est propriété de la population de l'Ontario. Nous perdons des millions de dollars. Caesar vient d'annuler tous ces spectacles pour le mois de mai. C'est de l'intimidation. Le gouvernement a une obligation vis-à-vis des -vis contribuables ainsi qu'envers ceux et celles qui sont en grève. Il doit exercer une pression sur Caesars pour encourager les, les acteurs du milieu de retourner à la table de négociation. Le gouvernement libéral, quand fera-t-il preuve de leadership et quand s'engagera-t-il à résoudre cette grève à Caesars? Le ministre du Travail, je remercie le député d'en face de sa question. Nous aimerions bien voir une solution. Il faut que les deux parties reviennent à la table de négociation et surtout à Windsor, quand il y a... Il y a parfois des gens qui sont euh, qui, qui veulent participer ou se mêler de cet accord, même s'ils ne sont pas acteurs du milieu. D'autres personnes en sont touchées par cette grève. Beaucoup d'étudiants à l'université York sont en train d'être touchés par une grève. Le député d'en face ainsi que son parti ont eu quatre ou cinq occasions de terminer cette grève. Ils ont tourné le dos aux étudiants. Nous avons une solution. Ils devraient soutenir les étudiants. Nouvelle question, la, la députée kingston îles Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il est important que le gouvernement, que les jeunes et les vieux puissent avoir accès aux médicaments sous ordonnance sans en avoir assumé les coûts. Ainsi, le gouvernement a fait le... le un investissement historique en Ontario grâce au Régime Médicaments Plus. Je sais que ce programme est important pour mes commettants parce qu'ils n'auront plus à s'inquiéter pour le paiement des ordonnances. Plus de 4 400 médicaments seront gratuits, que ce soit les inhalateurs ou les pilules anabolisantes et ainsi de suite. Je sais que ces investissements sont très importants, comme peuvent payer les acteurs pour participer à une manifestation, à un rallye politique. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Ministre, merci à la députée de sa question. En tant que physicien, médecin mère et pas encore grand-mère, je crois que les enfants de en l'Ontario doivent avoir accès aux médicaments nécessaires pour vivre en santé. Depuis janvier, le 1er janvier, plus de 3 millions de jeunes de moins de 24 ans peuvent voir le médicament non payé. Plus de 4 millions d'ordonnances ont été remplies. Ce régime d'assurance maladie plus est à l'avantage des familles, et cela aide également les groupes qui aident les familles, comme le Centre Massé, qui donne des services avant le régime médicament, pardon, le régime d'assurance maladie supplémentaire. Grâce à ce programme, ils peuvent utiliser ces, cet argent pour des services et des programmes à la collectivité complémentaires. Merci pour avoir donné cette mise à jour et pour aider en vos efforts continus pour améliorer le réseau de santé en Ontario pour toutes et chacun, y compris les acteurs, évidemment, le régime d'assurance maladie plus améliore la santé et le bien-être des jeunes, mais aide à alléger le fardeau financier des familles, y compris les aînés. Dans ma région, plus de 86 000 enfants et jeunes ont vu leur ordonnance être obtenue gratuitement, ainsi que dans les universités, ainsi que Shoppers Rock, ainsi que les autres indépendants. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement pour l'aider les plus vulnérables de la population. Est-ce que la ministre de la Santé peut informer la Chambre? L'impact d'un programme aura sur la population de l'Ontario. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Là. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Minister. Ministre, merci. Ce n'est pas seulement les jeunes. Nous savons que le coût des euh, médicaments sous ordonnance est exorbitant pour les aînés qui doivent prendre plusieurs médicaments. Nous voulons le mieux pour nos familles, nos parents, nos grands-parents, euh, mais grâce en 2019, nous allons avoir des médicaments gratuits pour les aînés de plus de 65 ans, sans code part sans franchise, pour une vie plus abordable à l'intention de plus de 2,6 millions aînés avec l'objectif d'un régime d'assurance maladie plus pour tous les Ontariens. Voici la façon dont aide les aînés de ce côté de la chambre. Nous allons continuer à lutter pour le régime d'assurance maladie universelle pour avoir des médicaments gratuits pour toutes et chacun. Bruce Gray et Winston. ma question s'adresse à la première ministre. Votre bilan pour les aînés en soins non durée est une honte nationale. Après avoir fait aucun investissement et en doublant les listes d'attente, et à la veille des élections, vous avez annoncé Puisque vous avez eu 15 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait. Je voudrais savoir, Premier ministre, pourquoi les aînés et leurs familles devraient vous faire confiance pour construire de nouveaux lits après 15 ans d'inaction. Combien de lits ont été attribués pour les 14 lits Airlist dans la province? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Ministre responsable des aînés, je voudrais commencer par corriger le tir. Dans sa question, il suggère qu'on avait annoncé ces lits. À la veille des élections, ce n'est pas vrai. Nous avons annoncé ces liens en novembre lorsqu'on a annoncé 39 000 lits sur dix ans. Oui, nous avons fait les choses rapidement dans ce dossier et nous avons tenu notre promesse pour les cinq premières… les cinq premières milliers. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Intervention du Président. Facile, du calme, passez par la présidence, s'il vous plaît. Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne disent pas qu'on ne peut pas construire rapidement. Vous savez quoi que vous construisez tout rapidement. Choisissez un Airless. Député de chatham kan merci. De retour à la première ministre. Nous avons... Nous manquons de médecins dans la région. Qui, nous avons 27 médecins. Maintenant, nous sommes rendus à 22. Deux prendront leur retraite. Il y aura moins de médecins. Nous avons été identifiés par votre ministère comme étant sous-financés. Et, et, ce, et cela ne permet pas d'avoir des services adéquats. Les coûts fixes ne changent pas. Moins de médecins plus de coûts pour les médecins. Ministre, voulez-vous nous aider dans la région et ajouter un financement pour les nouveaux médecins et les infirmières pour que les gens de ma circonscription puissent avoir les soins primaires qu'ils méritent? Ministre de la Santé, des soins de, la santé et des soins de longue durée. Évidemment, notre gouvernement s'engage à s'assurer qu'il y a suffisamment de médecins. Depuis 2003, le nombre de médecins a augmenté à la hauteur de 30 soit plus de 6 000 médecins dans le réseau de la santé. Pendant cette période, la population a augmenté de 11,7 Cela que nos investissements, que le rapport médecin pour chaque 10 000 Ontariens a augmenté de 17,5 à 20,5. Et cela correspond à 2 800 médecins de famille soit une augmentation de 27 plus de 300 spécialistes, soit une augmentation de 33 Nous sommes allés de l'avant dans plusieurs dossiers pour s'assurer qu'il y a suffisamment de médecins, la rétention de ces métiers, pour dispenser de bons services en Ontario. Nouvelle question, député de Thames Bay James. Oui! C'est moi qui posera la dernière session. C'est cool, génial. Et ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, vous savez très bien que nous tous en sommes, que vous allez à la pompe et le prix est exorbitant. On parle de 1,40 le litre, alors que le baril est à 70 alors qu'il était à 120 On paie autant les pétrolières exploitent la population. Il n'y a aucune façon qu'ils puisse justifier une augmentation à 1,40 le litre. Voulez-vous faire ce que doit faire une banque première ministre et adopter notre politique de réglementer le prix de gaz comme les Nouveaux-Démocrates et Mme Horvath le feront? M. Merci, M. le Président. Je suis heureux de. Donner la dernière réponse pendant cette session parlementaire. Premièrement, je voudrais féliciter, vous féliciter pour votre carrière et le travail et l'excellent boulot que vous faites. J'avais été averti, Monsieur le Président. J'ai hâte euh, de parler de cet enjeu pendant la campagne. Comme il sait que la réglementation fera augmenter les coûts. Nous savons très bien, nous avons un bilan pour diminuer le coût, comme on l'a fait avec le, le programme d'équité en matière d'électricité. Nous allons aller devant. Nous allons continuer d'en parler sur la, pendant la campagne électorale avant. Il y a certains rappels au règlement le plus court possible avant la mise aux voie. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Je voudrais dire ma fille, Rachel, est ici. Elle nous rend visite. J'apprécie sa présence. Merci à Rachel d'être venue. Également, mon personnel, que je, avec sans qui je ne peux pas rien faire, mon personnel qui est ici, Al Hader. merci d'être ici. Maintenant, au, whip, au doyen de la Chambre de Sainte-Catherine. Merci. Ce serait approprié de rendre hommage, comme on l'a fait, des personnes qui ne sont plus ici, qui ne vont pas se représenter. Je suis le député qui a servi le plus longtemps en 1995, York Centre député dans ses 32 ans. Il a des problèmes de santé au cours des derniers mois. Il continue de représenter ses commettants de façon très bien. Il a, plusieurs, il a eu plusieurs postes de ministre et s'est déplacé partout dans le monde pour représenter les meilleurs intérêts de la province d'Ontario. Nous avons beaucoup d'affection pour Monsieur Monty Quinter. Député de merci. Je voudrais apprécier et vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez été un président remarquable. Vous avez fait tant pour la Chambre. Lorsque vous, représentez, vous nous représentez dans des conférences, vous êtes très fiers de dire aux autres comment on gère cet ensemble et votre héritage va avoir un impact à l'avenir sur que ce soit le whisky ou la bière. C'était une excellente initiative. Et plus important encore, se rappeler de ne jamais oublier. On a encore beaucoup de travail, comme le groupe de panel d'Autochtones, et nous allons nous assurer que le travail est fait. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sonia Lampton. Merci, M. le Président. Je voudrais vous présenter deux invités qui sont ici avec moi. Dans la Long Gavin et Long Gavin junior et senior de ma circonscription de Sonia Lampton. Nicole Bell. Merci, M. le Président. Euh, J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la francophonie à l'Assemblée législative. J'ai eu le privilège de voyager avec vous pour l'Association parlementaire de la francophonie et j'ai toujours apprécié les efforts que vous avez faits. You uh, Je voudrais vous remercier pour tous vos services et tout l'excellent travail au nom des Néo-Démocrates et du groupe parlementaire Néo-Démocrate et de son chef. Ce n'est pas facile. Vous avez bien géré la situation. Merci. Ministre des Finances. Nous sommes bénis d'avoir un personnel qui travaille pour nous tous, qui nous permet de faire notre travail. Je voudrais souhaiter la bienvenue mon assistant, Sophia Krokalis à la Tribune, qui est assis avec son ami Jason Reynolds. Je voudrais la remercier pour sa contribution au budget, au Comité des finances. Elle a fait un excellent travail, comme ces personnes le font pour nous tous. Merci à tout mon personnel. Ministre responsable des aînés, je voudrais profiter de l'occasion de remercier de tous les députés pour tous leurs services envers les Ontariens. Je voudrais reconnaître un groupe qui est venu de ma circonscription, SAV Canada, Syrienne Active Volunteer Canada. C'est un organisme de bénévoles pour aider les réfugiés de Syrie qui sont venus au Canada. Je voudrais. Sam Durshi, Samanoumani Noumani, Amjam Nasri, Rakhmat Idelbi, Farish, Ali, Akber Munzer, Walfay, Ashraf Alaret, Draina, Aluska, Madame Aluski, Dana, Aluski, Eba Jaber, Kosser, Al Rafay, Redon Gargan, Namur Ramo, Chakaria Aldara, Rema Aldara, Mohamed Al Savi, Ali Al Sadi, Okay. Well, Bienvenue à Queen's Park. <applaudissements> <applaudissements> Je viens de reconnaître <applaudissements> Tyler qui travaille dans mon bureau. Je voudrais saluer un ami, Kaspar Reva. Nous sommes venus au Canada à peu près en même temps. Nous avons échangé beaucoup de choses entre nous. Je suis très fier de lui. Et il a toujours été avec moi. Merci. Middlesex, Nous avons des écoles, des étudiants d'une école de ma circonscription. Pat Wellington, je voudrais vous remercier. Pour ne avoir jamais sanctionné mes colères pendant deux années et demie. Oui, vous êtes averti. Vous avez bien deviné. The, the kitchener codestoga je voudrais souhaiter la bienvenue mon comité, mon personnel et David Koeman pour ceux qui travaillent dans mon bureau de la circonscription. Merci. Peut-être je suis. Rappel au règlement, je voudrais demander pour votre consentement unanime pour vous permettre de dire au revoir. Est-ce que je dois... Devrais-je... C'est ce que je fais déjà, non? Mais les infrastructures. Pouvez-vous décider pour savoir que c'est approprié en portant des... Euh, des sneakers rouges. C'est la seule paire que je possède. Si j'avais eu du genre, j'aurais porté du yellow. Je voudrais souhaiter la bienvenue qui m'ont inspiré dans mon travail au jour le jour, ma famille, avec nous. Mon père, Larry Naido, mon mère, Naido Harris, notre fille, notre fils, et notre euh, bruit qui est assise à l'arrière. La, assis Je voudrais noter que le député de Timmins Bay James s'est vu euh, confisquer son téléphone. J'ai une annonce rapide. C'est triste. Je suis le porteur de mauvaises nouvelles. C'est le jour des... le dernier jour des pages, le dernier ensemble de jeux... de Pardon, de pages pendant le 42e législature. Je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous. Nous les remercions beaucoup. Avant de mise au voie sur la motion en troisième lecture du projet de loi 53 50 concernant appeler, convoquer les députés. Sonnerie de cinq minutes. Members, please take your seats. Je demande à tous les députés de s'asseoir. Please take your seats. Thank you. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Thank <laughs> <laughs> you. Social butterfly. On May 7th. Le 7 mai 2018, M. Flynn propose la troisième lecture du projet de loi 53, loi concernant la fixation des salaires minimums pour les marchés publics. Avis, uh, avis favorable, veuillez-vous lever. M. Bradley, Mr. Del Duca, M. McMahon, M. Sousa, M. Wynn. M. Naidoo Harris, M. Jasson, M. Shirelli, M. Chan, M. McCharles, Mr. McMeekin, M. Takar, Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Dugan, Mr. Dugas, Mr. Sandals, Mr. Sanders. Ms. Matthews, Ms. Bathes, Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Madame Lalonde. Madame, Madame L L Mr. Moridi. Mr. Maridi, Ms. Hunter, Ms. Hunter, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Mr. Mr. Leal, Mr. Thibault, Mrs. Mr. Mrs. Albanese, Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi, Mr. Cole, Mr. Rinaldi, Mr. Cole, Mr. Mr. Delaney, Mr. Mr. Dillon, Mr. Dillon, Ms. Domino, Ms. Mr. Milch, Mr. Mr. Zimmer, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Ms. Molly, Ms. Molly, Madame Mr. Codri, Mr. Dixon, Mrs. Mr. Kratz. Mr. Kratz. Mr. Crack, Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dawg. Mr. Dawg. Martin, oh. Mr. Hogar. Mr. Hogar. Ms. Koala. Ms. Koala. This is Mart. This is Martin. Oh. Goodbye. Ms. Jakubowski. Mr Romano Mr Romano Mr Harding Mr Harding Miss Jones Jones Mr, Mr. Fidelli. Mr Fidelli. Mr Smith Mr Smith Mr McNaught Mr McNaught Mr. Scott Miss Scott Mr Thompson Mr Thompson Mrs Martello Mrs Martello Mr Yura Mr Yura Mr. Mr Walker Mr Walker Mr Bailey Mr Bailey Mr Romano Mr Romano Mr Nichols Mr Nichols Mr. This is Monroe Mrs. is Monroe Mr McDonnell, Mr McDonnell, Mr Petrophysics Mr Petrophysics Mr Cole Mr Cole Mr Cho Mr Cho Mr. Ms. Forster. Ms. Forster. Ms. Horvath. Time. Avis contraire, veuillez-vous lever. Oui, 79, non, 0. Les oui étant 79, je déclare la motion adoptée. Qu'il soit résolu de faire adopter ce projet de loi, tel qu'intitulé dans la motion. Troisième lecture du projet de loi 31, loi misant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter à modifier diverses lois. Laissez-moi terminer. Nous aurons une sonnerie de cinq minutes. May May 2018, Le 7 mai 2018, M. Sousa propose la troisième lecture du projet de loi 31, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter à modifier diverses lois. Avis favorable, levez-vous. M. <wildlife> Ms McMahon, M. McMahon, M. Harris, M. Jasson, M. Shirelli, Mr. Shirelli, Mr. Shirelli Mr. Chien, Mr. Chan, M. McCharles, M. McMeekin, M. Takar. Mr. Takar Mr. Quinter. Mr. Quinter. Mr. Dugan. Mr. Dugan. Mrs. Sandals. Mrs. Sandals. Mr. Matthews. Mrs. Matthews. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Madam Malone. Madam Malone. La La Mr. Muridi. Mr. Muridi. Miss Hunter. Mr. Hunter. Miss Hunter. Mr. Mr. Cotto. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Mr. Tebow. Mr. Tebow. Mr. Albanese. Mr. Albanese. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon, Mr. Darmody. Mr. Darmody. Mr. Verniel. Mr. Verniel. Mr. Milch. Mr. Milch. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. McGarry. Mr. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Mr. Molly. Mr. Molly. Madam DeRozzi. Mr. Kadir. Mr. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Mr. Crack, Mr. Crack, Ms. Wong. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Mr. Martin, Mr Mr. Potts. Mr. Potts. Avis contraire, veuillez-vous lever une personne à la fois. Jones. Smith. Miller-Perry Miller, McNaught. Scott. Scott. Thompson. Walker. Bailey. Romano. Nichols. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Harris. Mr. Harris. Les oui, 53 et les non, 28. Les oui, 53, les non, 28. Je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi, qu'il soit résolu, et que ce projet de loi soit adopté tel qu'intitulé dans la motion. Monsieur le Président, son honneur attend. Veuillez vous asseoir. Qu'il plaise à votre honneur, l'Assemblée législative de la province de l'Ontario a adopté au cours de la séance actuelle certains projets de loi que je prie respectueusement en son nom, votre honneur, de sanctionner. Voici les titres. Une loi pour amender. Euh, Une loi concernant la fixation des salaires minimums pour les marchés publics. Au nom de Sa Majesté, son Honneur, la lieutenante-gouverneur sanctionne ces projets de loi. Monsieur le Président, députés de l'Assemblée législative de l'Ontario, alors que les Torontois font preuve de résilience suite aux tragédies il y a quelques jours, j'aimerais reconnaître le chef de la police Mark Saunders, Tony Bobalto, le chef des pompiers, et le chef par intérim des ambulanciers Gordon McKinnon, qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Juliana Carboni, le gestionnaire de la ville de Toronto, et le chef des travaux publics Michael Killisworth, chef de la commission des transports. Toutes ces personnes sont dans la tribune. These Ces chefs ont orienté plus de 50 premiers répondants et orientent des personnes pour s'assurer du bon fonctionnement de cette ville formidable et de notre bien-être. Leur professionnalisme et leurs compétences ont été accomplies lors de bonnes et de mauvaises journées. C'est vraiment un exemple pour tous. J'aimerais exprimer mon appréciation envers vous tous pour vos services. Je sais que vous êtes loin de vos familles et de vos proches. Votre dévouement envers les commettants et envers les Ontariens est vraiment quelque chose à souligner et à féliciter. Sans vos efforts, notre démocratie serait diminuée. Comme représentante de la Majesté sa Reine, je vous offre ma profonde reconnaissance au nom des Ontariens pour vos services exemplaires Je vous demande de m'offrir quelques minutes. La situation est incroyable. Cet endroit est incroyable. Ce que nous accomplissons, notre façon de servir. J'aimerais vous remercier personnellement de m'avoir donné cette occasion absolument magnifique dans ma vie que je n'oublierai jamais. Vous, vous le savez. Vous savez que nous sommes vraiment important dans le monde. Laissez-moi vous offrir mes plus profondes reconnaissances et je suis certain que vous partagez avec moi mes profondes reconnaissances envers le personnel de l'Assemblée législative. Ces personnes travaillent sans relâche dans les coulisses, parfois de façon visible, pour faire fonctionner cet endroit au personnel, à la sécurité, à toutes les personnes qui travaillent dans cet édifice ainsi que dans l'enceinte. De manière humble, je vous offre mes remerciements pour votre travail bien fait. Et par et à chacun des membres de votre personnel passé, présent et pour certains d'entre vous à l'avenir. Ces personnes représentent la charpente de ce que vous accomplissez au service de vos commettants et des Ontariens. Ce personnel qui nous aide chaque jour, parfois nous protège, parfois ce personnel porte sur leur dos le fardeau de la passion de tout le monde. À mon personnel, à votre personnel, merci d'avoir accompli okay. votre travail. Merci. qui pour ceux d'entre nous qui continuons notre passion, faites-le avec dignité et de la classe. Si vous êtes blessé, vous pouvez vous servir de différentes communications pour blesser d'autres. Je sais que parfois, dans votre cœur, vous reconnaissez que les gens essayent d'accomplir leur travail. Je vous offre la paix. Au fond de votre cœur, veuillez reconnaître qu'on n'est pas obligé de se diminuer. Il faut toujours être passionné, mais faites-le gentiment. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que vous êtes ma famille. Et si c'est le cas, ma maison est ouverte. Je dois vous dire que deux carrières pleines, une en éducation et l'autre en politique, je n'ai jamais oublié dans mes carrières que nos familles sont sacrifiées. Chacun d'entre nous, nous sacrifions quelque chose. Alors à ma famille, j'aimerais leur offrir mon amour inconditionnel et ma reconnaissance. Ma famille m'a permis d'accomplir ce que je souhaitais. Alors je leur dis, aujourd'hui, papa revient à la maison. I am going to have one gesture, gesture je vais commettre un geste avant de quitter, mais je dois faire cette proclamation officielle. Une fois que je vais quitter, je vais vous quitter avec mes yeux, mes oreilles, mon cœur, afin de m'assurer de vous surveiller tous. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. J'ai reçu une proclamation qui demande la dissolution du 40, de la 41e législature à 2 heures cet après-midi. Suite à cela, l'Assemblée législative ne va pas se, rencontrer, se réunir à nouveau aujourd'hui, alors nous levons la séance conformément à ce que je viens de dire.